Et bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 187 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Runaway, A Twist of Fate Alors c'est la première fois que je fais un jeu dans ce style là C'est un jeu de point and click Donc c'est un jeu d'action dans le style euh, des Walking Dead qu'ils ont sorti euh, Alors on va y jouer, donc ça démarre assez vite, il n'y a pas vraiment de, de cinématique euh, Alors on va choisir un personnage, une tête de personnage, je ne sais pas euh... Ouais le petit le, le petit le petit noir comme ça sylvanus pour pas au moins ça fait pas de discrimination comme ça ça change un peu des autres jeux euh, donc j'ai créé mot de passe c'est bizarre et donc ça charge alors Hello? je sais pas ce qui se passe focus en euh, maintenant présente alors je vous laisse la cinématique qu'est ce qui se passe j'ai la douloureuse tâche de vous informer qu'un terrible accident s'est produit pendant la nuit dans notre établissement. Votre présence est requise de toute urgence pour identifier le corps de la victime. Et nous prouverons que le 30 avril dernier sur Mala le colonel Kortzmeyer a été assassiné par Brian Basco de sang-froid. La défense tentera de vous embrouiller avec toutes sortes de mensonges. Silence Pour la dernière fois, Monsieur Basco, de quoi vous souvenez-vous je ne me souviens de rien. Bien sûr, l'amnésie. Si vous pensez qu'il suffit de feindre la folie pour échapper à votre châtiment, alors c'est que vous avez perdu l'esprit. Silence au vu des doutes qui persistent sur la santé mentale de l'accusé, il sera admis à l'hôpital psychiatrique à Piedel afin que le docteur Bennett détermine si ses troubles psychologiques sont authentiques. Le procès est ajourné jusqu'à nouvel ordre. Non Je suis pas fou Gina C'est moi. À quoi tu joues Tu me demandes d'identifier un corps sans tête et de prétendre que c'est le tien, puis tu disparais pendant deux jours. Sors-moi de là. Tu me fais assister à ton propre enterrement et... Bon, ok. T'es où Dans la tombe. Enterré. Je vais te sortir de là. C'est de la folie. Sors-moi de cette tombe, ne dis rien à personne. Sois prudente, assassin à la sortie. Batterie faible, fais vite, banane. Banane? Je ne sais pas ce qui s'est passé à Hawaï, ni ce qui t'ont fait dans cet asile. Je ne sais pas pourquoi tu t'es enfuie, ni pourquoi tu t'es fait passer pour mort. Je ne sais même pas si tu es toujours le Brian que j'ai connu. Si seulement tout pouvait redevenir comme avant. Bon, ok. Je demanderai pas d'aide, j'appellerai pas les flics, je ne quitterai pas ce cimetière, mais je te sortirai de là. T'as gagné Brian, on va jouer selon tes règles. Donc nous voici avec notre curseur. Alors ce qu'on va pouvoir faire c'est examiner euh, le décor. Alors c'est pas vraiment du jeu en, en action comme, comme je disais, comme si c'est du point and click. Ça va nous permettre de euh, de se balader sur une scène donnée. Sur différentes scènes et, et, et d'avoir des interactions avec les, euh, les objets et donc là je viens de cliquer sur la, sur la tombe voilà il euh, y a tout un tas de choses on peut aussi aller donc se diriger euh, d'endroit en endroit voilà là il parle des, des tombes les tombes il y, a, il y a toujours plein de zones d'interaction euh, au niveau du euh, au niveau de l'interface toujours il y a toujours des petits trucs cachés des petits trucs à faire D'ailleurs, euh, euh, la porte est ouverte. Là, tiens, elle, est, elle a dit j'aurais juré que cette porte était ouverte tout à l'heure. Et je lui ai demandé de rentrer dedans. Voilà, donc elle rentre dedans. On est dans la crypte. Mort, et euh, et il doit y avoir des choses à faire. Mais alors, souvent, que ces jeux-là, c'est ce du casse-tête. Hein, comme c'est du point and click il n'y a, a pas de réflexe à avoir. C'est du pur Michel jeu de casse-tête. Hmm. Alors. Bonjour, jeune fille. Elle nous parle, euh... tiens. Bonjour Là-haut, sur le toit euh, On se connaît Ah non, certainement pas. Je suis Agatha Zafran von Rubinstein, diplômée en parapsychologie et esprit poltergeist de l'Université de Virginie, membre honorifique de l'Association nord-américaine de parapsychologie et médium, pour le plaisir. Enchantée. Moi, c'est Gina, Gina Timmins. Votre aura dégage tant de douleurs, pauvre chérie. Venez, je vais vous soulager un peu. Allons, entrez. Je vous attends en bas. Eh ben, quelle drôle de rencontre. Oui, effectivement. Quelle drôle de rencontre. Donc, qu'est-ce qu'on a On a la statue d'Atlas. Qu'est-ce que ça Atlas sous le poids du monde. le Ouais. Alors, c'est vraiment... J'aurais du mal à commenter là-dessus. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Euh, de l'écoute et de la de l'observation, des choses à voir. Temps. Donc, je vais surtout laisser pas mal de, de jeux en, en ai jamais en, comme sans commentaire. Parce que là, du coup, j'ai un, un peu de la peine à comprendre ce qu'il faut faire. Euh, ouais, donc, on va aller. Je regarde s'il n'y a pas d'autres choses à regarder. Là, la pierre tombale, D'autres choses à regarder avant de se barrer. Parce qu'il y a plein de trucs un peu cachés, un peu vicieux. Et euh, il faut les voir... Il faut y penser Edouard aussi. M ah, quelque chose, je me souviens plus trop. Quoi. Ça me rappelle quelque chose, mais je me souviens plus trop quoi. Ouais, tu vois, vous voyez, ça c'est um, Je me souviens de quelque chose, je sais pas trop quoi. Donc, euh. Ouais. Hop. Assez pittoresque. On regarde le toit. Un petit Assez pittoresque, euh, normalement, ne me fera pas de mal. Pourquoi cette animation Alors, il y a des animations, elles sont là. Elles ne servent à rien, mais il y a des animations, elles sont là. Des petites phrases, des choses qui sont dites. Qui vont, qui vont vraiment servir euh, de manière cruciale à l'histoire et pour pouvoir s'en sortir. Et là, euh, là, je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Donc quand elle est rentrée dedans, tiens, il y a un gâteau. Coucou, ma petite chérie. Commençons par le commencement. Depuis combien de temps êtes-vous décédée <rire> Mais je suis vivante, pour autant que je sache. Oh, ça c'est dommage. Vous auriez vraiment pu m'être utile. Ah, euh, bah, désolée. <rire> Utile pour quoi Pour découvrir si les esprits de ce cimetière sont dans mon camp ou pas, le révérend McCormick m'a demandé de déterminer pourquoi des poltergeists infestent ce cimetière. Mais j'ai d'abord besoin de savoir s'ils sont avec moi ou pas. À quoi sert ce câble que vous avez installé Mon câble parabiothermique Eh bien, il détecte les changements brusques de température qui accompagnent tout phénomène Paranormal Pourquoi l'avez-vous installé ici Parce que j'ai besoin de savoir si les esprits de la crypte apprécient ma présence. Ce sont eux qui contrôlent tout par ici. S'ils émettent des basses températures, cela signifiera que je pourrai entrer en contact avec tous les esprits de ce cimetière. Mais s'ils émettent de la chaleur, il vaudra mieux mettre les voiles. Et le révérend McCormick devra se trouver un autre médium. C'est vraiment fascinant, Agatha. Mais parlons d'autre chose. À plus tard, Agatha. Repassez quand vous voulez, ma petite chérie. Voilà, donc il y a aussi euh, quelques dialogues avec les personnages, évidemment, euh, le qui le vont plus nous... Plus euh, plus euh, plus voilà, regardez Le plus Le Pleasanton, euh, qui, qui vont nous aider, euh, évidemment, suivant ce qu'on va dire au personnage. Il va nous dire des choses différentes. Et donc, Agatha, on va peut-être peut pouvoir... De les variations de température. Ah tiens, allez. Donc là, il vient de dire, bon, il détecte les variations de température. Ça doit avoir son importance, je pense. Donc là on voit un ange en bas euh... Ouais on peut voir des choses par rapport à ça, Regardez l'ange Il doit y, doit y avoir une raison, euh, l'ange qui est menée par bien des tracé, câbles, il doit toujours y avoir une, une solution à ça euh... Allez, ce qu'on va faire c'est que je vais laisser la, mon gameplay de l'habitude, je, je sais pas du tout, je pense que je vais laisser plus de, plus de 10 minutes Parce que je suis en train de gratter justement le décor et je vais, oh, on va le découvrir ensemble mais euh, je vais vous faire quand même laisser l'ambiance pour que moi derrière je puisse quand même euh, regarder, découvrir un peu le jeu. Parce que là franchement je suis perdu hey, sur un minutes. point and click, c'est vraiment de la réflexion. Si pas, donc euh, si ce euh, il se trouve trou donc là Brian il c'est le terrain. cadre qui est devant pas le... De problème, mais je sais que deux Comment elle sait, je sais pas, soit que c'est devant la, la tombe la de Brian. Et je il faudrait je que j'y aille. Soit je défonce ce mur. Ce sera sûrement pas Ouais. Mais au moins, Donc elle, elle se, se réfléchit un, un plan à elle toute seule et dit Voilà, soit je défonce le mur, hein, soit je vais en haut mais je me fais repérer. Il est un peu Donc rude. il y a Vous une réflexion. Capitaine Noah W. Kilgore, 1823-1864. Un soldat confédéré enterré à New York Bizarre. Je suppose que les cendres du type sur le tableau se trouvent à l'intérieur Je vois pas à quoi. Ça... Pas de problème. Rex. Profite de tes eaux pour l'éternité. Mélanie est-ce qu'il gore, à notre grand-mère dont les biscuits au gingembre nous manqueront tant. Il égaye légèrement l'ambiance. Vraiment légèrement. logique, l'extrémité doit donc être plus sensible que le reste. D'après Agatha, il détecte les variations de température. À première vue, c'est un livre d'or. Je vais plutôt regarder le vitrail qui est derrière. Ouh Vraiment très joli Il y a un peu de tout. Un sac à dos, un magnétophone, une planche de Ouija, un citron séché, une lampe torche... Des tombes, des tombes et encore des tombes. J'espère que je ne vais pas devoir trouver quelque chose de précis au milieu de tout ça, sinon ça va me prendre une éternité Pauvre bestiole, ça doit être triste d'être aussi laid. Je suis déjà venu ici, quand le corbillard a amené Brian. C'est celui qui a transporté le cercueil de Brian depuis l'hôpital psychiatrique. Père, je suis en train de tailler les haies. Si vous avez besoin de moi pour assembler des cercueils, faites sonner la cloche. Signé par une personne qui s'appelle Louane. Il fait noir là-dedans. Mais ça m'a tout l'air d'un atelier de maintenance. Il y a une tête de lion au-dessus du robinet. Ou une... Il y a une tête de lion au-dessus du robinet. Ou une tête de chaque astré. Ça les rend tout trop Oula, il fait plus sombre là-dedans que lors des pseudo-funérailles de Brian. Le révérend McCormick a dû éteindre toutes les lumières en partant. Je ne vois pas très bien, mais on dirait que c'est une boîte. Mais c'est pas une boîte aux lettres, c'est un tronc pour les pauvres, une boîte à pièces jaunes. Il y a quelque chose derrière cette grille. Si seulement j'arrivais à l'ouvrir. Il fait si noir que j'arrive pas à déchiffrer le moindre mot. La lumière est vraiment jolie. Les familles nombreuses s'éclatent plus. Ah ouais, c'est sûr. Surtout papa et maman qui doivent bosser nuit et jour afin de pouvoir nourrir leur abondante progéniture. Elle mène à la partie principale de la chapelle. Là, je ne suis que dans le vestibule. Je l'ai acheté pour rendre mon... Difficile. De passer en dessous. S'il tombe, il faudra me ramasser la petite cuillère. Derek, j'ai Kilgore et Drôle d'appel. Pendulo Studio, département des énigmes, problématiques et d'assistance aux joueurs, fermé pour les vacances. <coughs> <coughs> eh, bonjour, Monsieur Pendulo. Eh, J'écoute. Quoi si Oh, mais c'est terrible. Il calme hein, ce petit jeu. Alors. Dites-moi, euh, quel est votre problème exactement mm -hmm. Alors voyons, essayez de trouver un moyen de déplacer le portrait du mort. Le tout moche avec un chapeau moche. Il a un petit côté imbu de lui-même. Un soldat confédéré en... un... un soldat confédéré. Il est un peu roux. Il a l'air solide, mais je n'en ai pas besoin. Impossible, il est scellé dans la pierre. Ça me met un peu mal à l'aise. Mais Brian se trouve derrière ce mur. Donc si je ne ramasse pas cette urne, il y a de grandes chances pour que j'en renverse le contenu. Même si l'idée qu'elle se vide dans ma poche... Eh, et, et c'est pas dans Six Feet Under qu'un des personnages se retrouve traumatisé par une histoire de ce genre? Ouais, bonne idée. Ouh. Ils auraient pu mettre un trou, un tunnel, un levier ou je ne sais quoi derrière pour m'aider à atteindre Brian plus facilement. Je vais devoir enlever l'un de ces blocs de pierre. Mais lequel Amstram, <rire> Bon, allez, je vais choisir celui du milieu avec l'anneau. Il sera plus facile à enlever que ceux sur les côtés. Je n'y arriverai pas, il est pris dans le bloc de pierre. Non, je ne ferai pas ça. Impossible Ça m'étonnerait qu'on puisse bouger ça. D'ici Impossible. Non, merci. Je collectionne pas les autographes. Je vois pas trop comment l'éteindre. Ah ah, je vais pas m'embêter avec ça. Cette lampe-torche pourrait m'être utile. Mais d'après Brian, quand on fait une trouvaille de ce genre, les piles sont toujours à plat. Agatha, elle fonctionne, cette lampe J'ai changé les piles hier. Prenez-la si vous voulez. Eh bien, voilà qui contredit clairement la première loi de Brian. En-dehors de la lampe torche que j'ai déjà, il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. Hmm. c'est pas l'idée du siècle. peu Je vais quand même pas me trimballer avec ça sur le dos. Mais le ruban, en revanche, ça fera un chouette souvenir du faux enterrement de Brian. Ce ruban ne manquera à personne, à mon avis. Quitte à discuter, autant le faire avec des gens intéressants Non, c'est trop gros. Quel drôle de machin. Je préfère ne pas y toucher. On ne sait jamais. Les extrémités sont attachées à l'aide d'un petit crochet. Je peux toujours essayer. Eh ben, la sangle est tellement tendue qu'il n'y a aucun moyen de l'enlever. Si j'avais la force de faire une chose pareille, je me serais contentée de déplacer la dalle de pierre sur la tombe de Brian et de sortir son cercueil Je n'arriverai pas à en garder beaucoup dans mes mains. Ah non Ça transformerait les cendres en une boue dégoûtante. Voyons s'il est ouvert. Un pneu de rechange crevé... Un... Ah bah dis donc Sympa le calendrier Une vieille couverture... Oh C'est une de ces sangles dont ils se servent pour descendre les cercueils dans les tombes. Je vais juste emprunter ça. Ok. Ah bah non, elle est fermée. Le cadenas a l'air costaud, mais avec du fil de pêche et un aimant, on devrait pouvoir... Oula là, oula là, oula, là, t'arrêtes ça tout de suite ma petite Gina, tu n'es pas une voleuse. Enfin, tu ne l'es plus. Il est très bien attaché, donc à moins de m'amuser à arracher les pages une par une. Si je sauve Brian et qu'il me voit me promener avec ce poster, les familles nombreuses s'éclatent plus, il va avoir une attaque et j'aurai plus qu'à l'enterrer pour de bon. Voyons si j'y arrive. Non. Soit elle est coincée, soit elle est verrouillée. Elles sont fermées, ce qui est assez logique. Je ne vois pas à quoi ça m'avancerait. Pas question. On dirait qu'il y a quelque chose en dessous. Une trappe. J'espère que je vais pas tomber sur un truc glauque. Ça pourrait m'être utile. Si on songe à l'endroit où je l'ai trouvé, il est plutôt propre. Elles sont toujours... C'est bien ce qui me semblait. Il n'y a personne. Non, je n'ai hélas jamais été douée pour ça. Voilà, je pense que ça suffira. Euh, donc je pense... Euh, enfin, je veux dire, nous revoilà par rapport à... Un... Au jeu, euh, donc euh, parmi les nouveautés qu'on a pu voir, c'est bon que j'ai pu récupérer. Je savais même pas vénus, comment on faisait, mais avec le clic droit de la souris, si vous pouvez récupérer les objets campagne, et, et avoir plusieurs interactions vis -vis. avec. Que, que le clic le clic gauche, c'était uniquement pour regarder ce que c'était. Donc c'est pour ça que là j'ai pu prendre la lampe de poche, j'ai pu j'ai pu prendre les rubans, la la la sangle aussi. Et le père de gants, et vraiment enfin, bon, tout un tas de choses, l'urne aussi qu'il y avait devant le tableau tout à l'heure. Et euh, donc du coup, ça doit me servir à quelque chose sûrement, mais, mais je ne sais pas encore comment. Il y a la boîte en haut là à droite que j'aimerais bien récupérer, mais je ne sais pas du tout comment. Il y a non. la porte qu'on ne peut pas ouvrir, on voit personne à travers la serrure. Euh, J'ai des objets, mais je ne sais pas tellement comment les utiliser. Vous voyez le Alors là, c'est l'aide. Voilà. voilà, vous voyez là, vous oh, moi à ça, votre place je l'aurais déjà chippé, ça c'est l'aide, le système d'aide qui, qui est très bien fait quand même, et euh, il nous dit ce qu'on doit faire, mais là, je euh, comment, comment je chope ce truc, euh, j'ai pas de, j'ai rien qui me permettrait de le prendre, bon, alors, vous grimper sur quelque chose, et grimper sur quelque chose, mais grimper sur quoi, la seule les échelle les que j'ai vue, là. on peut pas la prendre donc il faut que je grimpe sur quelque chose mais mais quoi je n'y a aucun élément qui me permet de grimper hein et donc du coup euh... du coup je me sens un peu eu elle est pleine de cryptes et des trucs que j'ai pas dû voir ou se grimper sur quelque chose Je je sais pas donc là je ressors mais une fois qu'on est sorti on est sorti quoi il n'y a plus de d'accès on peut plus grimper hein. là là il n'y a... a pas d'objet la fontaine là bas on peut pas Même si je... prendre l'eau <rire> Ça doit servir à quelque chose, hein, l'eau de la fontaine doit servir à quelque chose. Oh, alors, vous... Voilà, donc là il me dit la même aide tout le temps, il me dit que c'est tout le temps la, la chose dont je dois, dont je dois récupérer là, il faut que je grimpe sur quelque chose. Mais, euh, mais je n'ai rien qui me permette de grimper. J'ai rien du tout, rien de rien. À part l'échelle, comme j'ai dit, l'échelle de tout à l'heure, mais franchement, euh, l'échelle de tout à l'heure, je ne peux pas la prendre. Quand j'essaye, elle, elle me dit non, euh, ce n'est pas possible. Donc, euh... Donc, je me retrouve un peu bloqué à ce niveau-là. Euh. Ouais. Il faudrait. Là, ça doit être là que ça continue, mais. Oui, ça vaut mieux. Ouais, je ferme la trappe, mais. Il a rien qui va m'aider. L'argent des pauvres, non. Ça... Juste grimper jusqu'à la rosace. Je vois vraiment pas l'intérêt de grimper là-haut. Voilà. Elle veut pas monter, je vois pas l'intérêt de grimper là-haut. Donc, du coup, ben, On se retrouve au point de départ. Euh. Rien à faire. <rire> voilà. C'est beau. Le... Et l'aide n'avance pas, et donc du coup, je me, je me retrouve assez bloqué dans ce. dans ce système. Oui, je la veux. Je la veux. Elle est trop elle est trop, ouais, elle est trop haute, la boîte. Petite faute. Donc, entre le corbillard qui est là-dedans, entre, entre toutes les choses qu'on a croisées. La sangle qu'on récupère avec la statue là-bas, il y aura quelque chose à faire avec la boule d'Atlas, il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il faut prendre la boule, la faire glisser jusqu'à... Je sais pas, aussi bien, il y, a, il y a tout un tas de solutions possibles. J'aime pas du tout ce genre de jeu parce que... Il n'y a aucun réflexe, c'est vraiment... C'est vraiment, il faut, il faut y passer du temps, réfléchir, il n'y a aucun autre, euh, aucun autre euh, type d'interaction possible là, sur cette carte-là. Euh, enfin, sur ce plan, plutôt. Hum, donc je retourne là-bas en me disant que j'ai oublié quelque chose, hein, qu'il qu y a quelque chose qu'il faut pour grimper dessus. Et à part, euh, comme vous voyez, à part la boule, euh, l'échelle. Non, non voilà, c'est trop gros. <rire> donc l'échelle, je peux pas. Non, alors que bon, euh, logiquement, euh, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle peut pas porter une échelle. On est d'accord. Donc lui, il met, il met pas plus. Il y a la boule là au milieu, qui a, moi, pété, est à moitié pété d'ailleurs, avec une sangle et tout. Enlever sangle. Mais elle n'y arrive pas. Ça m'étonnerait que j'y arrive. arrive. Voilà, voilà ça m'étonnerait que j'y arrive quand elle vous dit ça. Elle n'y arrivera pas. De la à Parce que ça fait une sorte Et de, si de, carde... de, une sorte si de carte de... Ouais, la si... La même si on enlève la, la sangle, ça va... ça va faire tomber un morceau. Et Qu'est-ce qu'on va en faire Je sais pas. Voilà. Il y a la machine là-bas qui capte la température aussi. Je ne sais pas, on sait pas à quoi elle sert. Moi, j'ai une télécommande. Une autre sangle. Je n'en vois pas l'intérêt. T'es comme une paire de lunettes le portable le, franchement la léon de poche aussi à quoi ça peut bien nous servir franchement je ne sais pas le gant est-ce qu'on peut, est -ce qu peut enlever la sangle avec des gants hein. ça ne marchera pas non euh, ça ne marchera pas, pas. Me colle sa boule dans bah, pas. Bon, bah tant bon, pis c'est ce bon <rire> euh, <rire> genre de jeu que moi je n'aime pas alors il y en a, ben, y a mm -hmm. beaucoup qui aiment parce qu'il faut y passer du temps hein. vous voyez ça fait, déjà, ça fait déjà plus de 35 minutes qu'on est en train de jouer et euh, ouais voilà c'est clairement un jeu où il faut passer du temps faut... Faut réfléchir, observer, c'est de la réflexion, c'est pas mon style de jeu préféré. Et, euh, et voilà, donc j'espère quand même que je vous aurai un peu montré euh, l'histoire et comment ça se joue et, et que ça vous aura intéressé. Donc ce sera tout Donc pour Runaway Twist of Fate.